Bon, mais bonjour à tous. Alors, au, au, au premier rang, là, on, on écoute. Donc, ben, tout d'abord, je me présente. J'ai bon, l'as-cuisinier. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis juste dans l'organisation du VoxD. Euh, le reste, c'est sommaire. Je fais partie de Sphère, je fais partie du l'IAJOC. Je ne fais pas grand-chose. franchement, Je m'ennuie le soir. Donc, euh, si vous avez des activités, n'hésitez pas, vous me dites. Je vais vous faire des événements partout. Euh... Donc, petit disclaimer, en fait, comme je viens de dire, je suis dans le regard du VoxD. Euh, mon quickies, je l'ai un peu dire euh, fait euh, avant hier soir, euh, un peu rapidement. Donc, en fait, je vous propose ceci. J'ai mis des balles là-dedans. Et on va dire que si ça passe, vous applaudissez. Si ça casse, vous pouvez me balancer des balles quand vous voulez. On est d'accord Je suis joueur, j'assume, euh, comme je ne suis pas sûr d'avoir un truc parfait, autant qu'on s'amuse. Donc, pourquoi j'ai fait géant Pourquoi Bon, il y a des développeurs Java dans la salle. On va leur dire qui n'est pas développeur Java? Bon, bah alors Giant, ça ne vous intéresse pas. Euh, donc, en fait, bah, en tant que développeur Java, quand on commence à jouer avec des différentes versions de Java, bon, historiquement, moi historiquement, j'avais développé Giant quand on était sur le Switch JDK 7, JDK 8. Bon, j'avais encore des projets qui fonctionnaient en JDK 6. Sur ma machine, j'avais JDK 6, 7, 8 bêta et tout qui était installé. Et bon, le nombre de fois où je lançais un projet qui me lançait ce genre de joli message d'erreur qui me disait que c'est hey, pas la bonne version que tu utilises. Ou alors Maven, hein, parce que bon, il y a Java, mais il y a également Maven qui nous fait le même genre de bêtises, qui, qui commence à faire le truc, qui télécharge des choses, et puis après 5 minutes, il dit « En fait, c'est pas la bonne version que tu utilises. » Donc ça fait perdre du temps, ça énerve tout le monde, et c'est vraiment relou. Donc je me suis dit « Bon... Euh, » ils font un truc qui, qui nous aide quoi et bon euh, j ai, j ai, dans mes heures perdues j'avais joué un petit peu avec du, du ruby il y avait des outils comme hervian euh, ou, euh, ou euh, rvm qui permettaient de faire du switch de, de version de ruby facilement et je dis tiens c'est cool comme, euh, comme système ça existe en java j'ai regardé rapidement rien du tout je dis bah, c'est dommage bon moi je me suis dit bah, c'est pas grave je vais prendre le... Le projet RBANF, je l'ai adapté euh, en changeant juste. C'était pas compliqué. Hein, c est, c est, ça joue avec des, des, des, des binaires dans le pass, et tout. Je dis ça doit être simple à adapter pour Java. Je vais le faire pour moi, ça m'aidera à tout. Une fois que j'ai eu un truc qui fonctionnait pas trop mal, je me suis dit je vais le mettre sur GitHub aussi. Je vais faire un petit site. Ça fera pas de mal. Bon, j'aurai jamais des, des personnes qui s'y intéressent. Soit, on va le faire quand même. Et donc j'ai fait le site euh, sur le, le projet est en source sur GitHub. Et euh, ben. Euh, je commençais à faire un peu de, de, de tweets là-dessus et ça a quand même, j'ai eu des échos relativement positifs. Euh, de temps en temps, je regardais mes stats sur Google Analytics pour voir combien j'avais de visiteurs. J'étais content, j'avais 2-3 visiteurs par jour, je me dis ouais, « c'est trop chouette ». Et à un moment donné, sur, sur Google Analytics, j'étais sur le site et je me dis « tiens, j'ai 1000 visiteurs aujourd'hui ». Je me dis « mais qu'est-ce qui se passe ?». Je vais voir le référeur, en fait, il y a eu quelqu'un qui était en train de faire une conf à Java One et qui avait eu la bonne idée de parler de « giant.be » donc ça a commencé à faire un petit buzz autour de ça et euh, à l'heure actuelle bah, les stats c'est environ 100 à 200 visiteurs par jour sur le site euh, J'ai, euh, comme je sais marqué j'ai euh, 1100 stars sur le projet GitHub c'est pas énorme mais franchement pour moi c'est une petite réussite bon, je vais vous présenter un peu le, le petit soft, hein, il n'a rien de bien compliqué donc euh, je suppose qu'on voit rien Donc je vais désactiver donc, bon, moi je suis sur Mac, mais ça fonctionne sur, euh, sur Linux, l'installer est un peu différente, vous allez sur le site gianf.be, ça explique comment l'installer. Donc sous Mac, c'est simple, j'ai fait une, euh, un package sur Brew, donc je, je fais brew install gianf, ça va chercher le, euh, le package, ça l'installe, et il y a juste une petite manipulation à faire, c'est quoi C'est juste activer l'initialisation de gianf dans le, euh, le démarrage du shell. Donc, rien de bien compliqué. Je ne vais pas planter. C'est là que la partie, euh, les balles, peut être intéressante. Vous pouvez aller chercher en attendant que je meuble un petit peu. N'hésitez pas. Euh... Bon, non, non, ça ira parce qu'il uh, ne pleut pas encore. Euh... <rire> Donc, là, normalement, je lance Gianf qui est démarré. On va vérifier qu'il est correctement configuré. A priori, tout va bien. Par contre, à l'heure actuelle, Giantf est installé, mais il ne gère pas du tout de version de Java. Il faut lui dire où ils sont. Les JDK, où sont-ils Bon, Pour le, la démo, on va faire simple. Je les avais préparés quand même un minimum. Je, je ne suis pas complètement à l'arrache. Euh, donc, on fait un Giantf add. On lui dit où sont les JDK. Bon, je n'avais pas complètement cleané le système, mais... A priori, normalement, il aurait dû dire qu'il n'est pas installé. Là, il me demande de le réinstaller correctement parce qu'il existait déjà. Je vais faire la même chose avec le 1.8. Pareil, il me dit, tiens, j'en ai déjà une. Et là, 1.9 aussi. Soyons fous. Et il y a des chances qu'il me disent le même message d'erreur. Bien évidemment. Donc voilà. Donc oui. là, maintenant, si je, je, je liste les, les versions de, de Jessica qui sont gérées par Gianv, on voit qu'il y en a plusieurs. Bon, pour un souci de simplicité, euh, techniquement, initialement, ça prenait le nom complet, euh, Oracle -la, la version complète, ce qui était un peu, euh, on va dire, fastidieux à retenir, c'est pas ce qu'on voulait, donc j'ai... À l'heure actuelle, quand on rajoute un JDK, il va créer à la fois le 1.7 qui est la version majeure, 1.1 la version exactement euh, plus spécifique, et un nom complet, si jamais on voulait jouer avec des JDK IBM, il faudrait quand même être bizarre, euh, IBM, Zulu, euh, ou autre, comme ça on peut avoir vraiment plusieurs euh, JDK de plusieurs fournisseurs, Bon, pour les développeurs, on va dire lambda, c'est pas forcément important, mais quand on développe des librairies qui doivent fonctionner sur plusieurs JDK, ça permet de tester facilement sur plusieurs JDK. Donc, une fois qu'on a ceci, euh, en théorie, tout fonctionne. Si je fais un java-version, il va me dire quoi Ça devrait marcher. Par contre, on est en 1.9. Pourquoi Parce que si... je n'avais pas cliné correctement les choses, mais si je fais un point versu... enfin, version il me dit, tiens, j'ai déjà configuré la version globale en 1.9 c'est à dire que dès que je vais dans n'importe quel répertoire à l'heure actuelle, mon gdk par défaut est la version 1.9 si je, si je ne veux pas être sur 1.9 parce qu'il bon, n'est pas encore complètement réalisé donc euh, on va dire que la version euh, globale qu'on veut utiliser normalement c'est la 1.8 je vais faire g global 1.8 je vérifie, j'ai en version, on en 1.8 et si je fais un java-version tout marche jusque là ça va, ah, on est bien en 1.8 bon, vous allez me dire c'est bien gentil tout ça, mais bon euh, là j'ai fait une chose Je pourrais le faire exactement la même chose en mettant un java home directement dans mon fichier de, de, de shell, ça reviendrait au même évidemment l'intérêt c'est quoi c'est que je vais pouvoir faire maintenant par exemple faire un mkdir projet java 9, je vais dans mon projet java 9 et là je vais dire à Gillenf, moi pour ce répertoire en particulier, je vais en un 9. Suspense. Non, on est en un 9. Je reviens dans le répertoire au-dessus. En théorie, on est toujours censé être en 1.8. Donc ça permet, par répertoire, de venir dire, bon, pour ce projet-là, je vais utiliser telle version du, du, de, de JDK ou un autre. Bon, c'est déjà un, assez intéressant, c'était au départ vraiment mon besoin initial, et ça répondait relativement bien. Par contre, là ça fonctionne avec les utilisateurs qui utilisent directement Java, c'est-à-dire que pour certains euh, utilitaires, ils vont aller regarder la variable JDK Home ou Java Home pour savoir quelle est la version de Java qu'ils qu vont avoir besoin d'utiliser. Pour ça, il y a la notion de plugin, il y a un ensemble de plugins, mais ils sont pas complets, c'est les principaux, il y a moyen de rajouter. Si jamais vous avez un besoin particulier, feel free, allez rajouter votre plugin si c'est nécessaire. Je suis complètement ouvert au pull request, ce n'est pas un truc dit acteurage. Si c'est un truc qui est intéressant et qui fonctionne, je l'intègre assez vite, quand j'ai le temps. Et euh, Donc là, par exemple, si j'active le, le plugin Maven, Bon, ici, il ici était déjà activé, ça, ça, ça va venir rajouter la, la, la gestion des commandes Maven et Maven Debug, euh, venir intercepter les appels et ajouter en même temps le JDK Home. Bon c'était pas mal mais c'était un peu on va dire euh, fastidieux de ju faire juste ça pour le JDK Home. donc euh, bon euh, à la demande de, de ma communauté, communauté euh, j'ai rajouté un plugin qui s'appelle Export, qui fait relativement ça mieux, c'est à dire qu'il va venir rajouter un hook, dès que je change de répertoire il va venir euh, automatiquement, spécifier le JDK Home et le Java Home euh, correctement. Bon, malheureusement, là, pour que ça fonctionne, bon, il est déjà activé, donc là, ça fonctionnera, euh, il faut juste restarter le shell, parce qu'il vient rajouter des hooks, que ce soit en bash ou en shell. Il y a le support fiche, mais comme j'en ai jamais fait, je jamais vérifié que ça fonctionnait vraiment correctement. Bon, si vous avez des, des shells custom, malheureusement, ça, je ne les gère pas, mais après, euh, si, si, si vous êtes intéressé, encore une fois, venez l'intégrer, pas de souci. Et... Là, maintenant, normalement, Maven, ou autre, va avoir le JDK Home correctement configuré. Bon, malheureusement, je vais vous faire une démo, mais ça ne va rien changer, parce que ça fonctionnait déjà correctement avec Java, dans la version de Java sur Bon, ça, c'était le premier besoin. J'ai rajouté une deuxième fonctionnalité qui était relativement intéressante. C'est quoi C'est que euh, là-dedans, là je suis en Java-version, euh, je dois être en un ou 8, non, donc ça ne marchera pas, je vais changer directement en un 8 je vais compiler le projet, mvn clean package, et là je fais un euh, java-jar de target out of memory error, et en théorie, zut, qu'est-ce qui a déjà eu ça, en testant en local, c'est vrai que pour ce projet là, euh, je dois aussi gérer un, un maximum d'ing space qui est, qui est supérieur à la valeur par défaut et euh, euh, bon euh, c'est pas que c'est compliqué mais euh, bon, le mxmx c'est encore relativement simple, mais parfois on a besoin de, de, de, de flags custom qui sont euh, pas tout le temps euh, faciles à retenir, donc il y a moyen de euh, bon, soyons fous ici, on va mettre euh, on va faire giant local option, donc c'est Pareil que pour le, la version, je vais pouvoir rajouter des options qui vont être automatiquement euh, rajoutées au, à l'exécutable Java quand je, je le démarre. Quoi. Donc là, on, on va être fou, j'ai beaucoup de RAM, normalement si je mets 8 Go, je n'avais pas testé avec 8 Go, mais comme ça, on va, on va voir, hein. comme ça, ça permettra d'annoncer des balles. Vous n'avez toujours pas été chercher les balles. Euh, donc là, théoriquement, c'est lent, mais ça fonctionne. Tout ça pour illustrer que si j'avais, vous avez besoin de mettre des flags, vous pouvez les rajouter dans local option, et pareil avec la notion de plugin, s'ils sont faits correctement dans certains cas, pour Scala, pour euh, Maven ou, ou autre, si c'est un, une option, une variable d'environnement spécifique qui doit être exportée pour que ça soit pris directement par le compilateur Scala, par Maven ou autre euh, il va, le plugin est censé gérer ça pour vous, vous mettez un local option et c'est lui qui va le passer dans la bonne variable d'environnement pour que ça fonctionne. Donc voilà, bon, comme je vous avais dit, ce n'est pas un, un outil révolutionnaire, ça permet juste de faire gagner du temps. Il n'est pas parfait. À l'heure actuelle, si je vais sur le, sur le site euh, euh, et que mon. J'ai encore pas mal d'issues qui sont ouvertes, des plus simples que d'autres. Bon, il y en a qui voudraient que je, je gère aussi les versions de Maven et compagnie, mais dans l'architecture de, de RBANF et donc de GIANF, c'était un peu compliqué à le faire facilement, donc je n'ai pas eu l'occasion de le faire pour le moment. Donc à l'heure actuelle. Je crois que j'ai une quarantaine d'issues. J'essaye de les gérer correctement dès que j'ai le temps. Je, je n'ai pas de, de budget alloué chez mon client pour pouvoir faire ça, bizarrement. Donc, bon, je fais ce que je peux. Euh, j'ai des pull requests qui sont toujours en attente, qui permettent de faire remove all et, et autres qui sont déjà intégrés euh, et qui doivent être intégrés aussi. Euh, donc voilà. Pour ma part, c'est fini. Bon, malheureusement, vous, bon, vous pouvez envoyer des balles quand même, parce que bon, pour le fun, allez-y. Mais je n'ai pas planté ma démo, donc euh, a priori, c'est OK. Donc voilà, donc, l'outil en lui-même, comme je dis, il n'est pas complexe. Il répondait à un besoin qui n'existait pas du tout. Enfin, euh, il n'y avait pas de, de réponse à mon besoin à l'époque. Et euh, bon je suppose que s'il y a 1100 personnes qui l'ont euh, mis en favori sur GitHub, c'est que ça répond à un besoin qui n'est pas uniquement le mien. Euh, voilà. Je suis prêt à, à répondre à des questions, bon, euh, si on a, je ne sais pas si on aura. Je n'ai pas prévu le plugin Android, mais si tu te proposes, encore une fois, tu peux y aller. Je n'ai pas... pas encore regardé. Donc, non, je... mais comme je ne suis pas développeur Android, ce n'est pas mon besoin direct, donc malheureusement, je ne l'ai pas fait directement. Donc, euh... Mais a priori, euh... bon, il faudrait regarder comment... Euh... Après, je, le, le, avec c'est pour les, les options en ligne de, enfin les, les options du compilateur ou bien c'est le JDK home qui manque parce que par rapport à ça il y a deux trois modifs. D'accord, ok, oui, donc effectivement, dans ce cas-là, je pense qu'un plugin serait intéressant de, de le voir, de, de, de le définir correctement. Euh, parce que, bon, dans les trucs qui ont été rajoutés il y a pas longtemps, c'est que je définissais bien le JDK Home, mais pas le Java Home, ou inversement, un des deux, ça, ça a été intégré. Il euh, y a, bon, des, dans, les, dans les trucs qui marchent malheureusement pas bien, jusqu'ici, avec le JDK Home, s'il est mis dans le bon. Enfin, avec le, le plugin d'export, maintenant, ça marcherait si c'est défini correctement. Euh, pour ceux qui, sont, qui utilisent, il y a euh, euh, GVM, euh, qui était initialement Groovy Version Manager, mais qui, qui a un scope étendu, qui a, qui maintenant SDK-Man, je crois, qui a été renommé, euh, qui lui en fait définissait, s'il n'avait pas de Java Home défini, il le définissait lui-même. Donc si euh, Gian va arriver par après, euh, comme par défaut, par défaut au départ, euh, euh, veut, si quelqu'un avait défini explicitement un GDK-Home, je ne me permettais pas de le valider. Euh, et ça, a priori, si c'est défini dans le bon sens, normalement, maintenant, ça devrait fonctionner. Euh, mais effectivement, il y a encore des soucis. D'ailleurs, bon, il y a des personnes qui, euh, malheureusement, ne lisent pas le manuel, euh, qui installent le truc, pas dans le bon sens, et qui disent « ça marche pas ». Et ça m'ennuie de, de, de, de devoir dire « bon, il faut bien mettre le, le export avant et pas après pour le en fruit ». Ce qui est rigolo, c'est que maintenant, bon, il y a comme une petite communauté autour qui répond à ma place, qui dit non mais c'est parce que tu as oublié de le faire, donc j'ai même plus besoin de le faire, ce qui est relativement intéressant, parce que j'aime pas passer pour le méchant. D'autres questions euh, ben, Le problème c'est que c'est basé sur l'échelle, les, les, les donc bon dans Windows 10 avec page ça sera bon mais non. Euh, donc, il faudrait le réécrire en mais en PowerShell. Mais je suis juste incapable de le faire personnellement. J'avais envisagé à un moment donné, mais juste par manque de temps, de, de changer le système. Parce en fait, le système en lui-même, euh, le seul truc qui, y a, y a, qui, qui est limitant, c'est que c'est du shell script. Euh, en, derrière ça, c'est juste de travailler sur le pass. Mais en fait, je vais juste rajouter euh, en début du pass un répertoire où, en fait, pour chaque exécutable que je gère un script qui intercepte, en fait qui va juste prendre le truc, rajouter les options et virer le, la partie du pass que lui gère pour appeler l'exécutable correctement. Bon, il faut savoir qu'il y a de l'interception. Bon, je, je ne logue pas les trucs. Je ne prends pas vos données personnelles. Pas encore. Je pourrais les revendre à Google, mais je ne l'ai pas encore fait. J'en vais envisager à un moment donné de le réécrire en Go euh, pour finalement avoir tout l'algorithme la, la, la, écrit en Go qui soit portable. Et, et euh, C'est juste par manque de temps, mais en théorie, euh, vu que tous les utilitaires SED euh, et recherche dans le script pour être scripté en Go, ça serait relativement simple à faire, mais à l'heure actuelle, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Voilà. Merci.